encore trouvé le mot pour en définir la tendresse. Un vrai lieu d'entraide de, et d'accueil du public euh, implanté dans un quartier qui va permettre à, aux gens qui viennent de bénéficier des différentes connaissances, des différentes structures. C'est un lieu où on prend soin de soi et des autres. Et l'invitation, ben, elle est là. Elle est à, à bâtir ce lieu. C'est aussi autour de cette proposition de, de la tendresse. Bâtir, ça inclut euh, certes de la pensée, certes euh, des réunions, certes euh, des plans, mais ça inclut ben, du matériel, du euh, matériel qu'on ne trouvera pas gratuitement. Ça peut être aussi euh, une participation euh, suivant ces euh, techniques un maçon, un plombier, un ferronnier, un serrurier. Financièrement, euh, voilà, c'est une société coopérative, donc l'idée c'est vraiment d'un espace collaboratif décloisonné, un espace de travail confortable et exigeant, qui nous permettent également de mettre à disposition des professionnels, mais aussi des particuliers, des espaces soit de convivialité, soit des espaces de travail, qui nous permettront d'arriver vers une autonomie financière de fonctionnement en tout cas, et dans un objectif également de créer un espace de sociabilité solidaire. La haute tendresse avec l'espace de showcase, expérimentation, improvisation qui permet d'inviter du monde en tout cas sur, sur, sur le site. Donc il y a déjà la partie bureau coworking avec un, un espace vraiment mutualisé et puis à terme il y a le projet d'investir et, et de réaménager la basse tendresse. Pour l'instant c'est massivement une friche. Il y a tout à faire, les trois dernières sections qui restent permettent de moduler, d'avoir de l'espace supplémentaire entre cette partie de Hackerspace et une partie dédiée à la musique. Des studios de répétition, d'enregistrement. Apprendre à rencontrer, à discuter avec d'autres aventures, avec d'autres équipes autour de la culture, d'une pensée commune et sociale, politique. En tout cas, d'une recherche d'une communauté de ces pensées-là et d'éducation et d'émancipation. Avec douceur, avec, euh, avec du temps. C'est une tentative de réunion, de mise en commun. Ce qu'on propose, c'est un partage. Ça peut être un espace de travail, ça peut être un espace où on vient boire un café, ça peut être un espace ressources, où on vient se documenter sur la musique et tous les ouvrages qu'on peut mettre à disposition. Ça peut être tout simplement un lieu de rencontre, de conseils, de réunions. Tout le monde a la possibilité de s'exprimer et de s'emparer de l'espace. Il y a pas mal ont des actions qui sont politiques. Il y a une vraie volonté aussi d'éducation populaire et besoin de plein de ressources différentes. On a besoin d'impliquer les gens, quelque chose du peuple pour le peuple, un espace de liberté. De créer un espace de sociabilité solidaire qui donc euh, s'ouvre vers le quartier et vers euh, ses habitants. Euh, de voir ce qu'on peut faire avec, euh, avec ces gens et ce que les gens peuvent faire avec ce lieu. Un engagement à la tendresse, c'est-à-dire euh, à la tendresse le lieu, mais aussi euh, à, à cette, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un concept, un mythe. <rire> Soyez excellents les uns avec les autres. Ce qui est une forme de, de tolérance et de tendresse. C'est pas une compétition. On est tous là pour s'aider à faire les choses soi-même ou à faire les choses avec les autres. Venez voir. Venez, C'est beaucoup plus drôle de venir découvrir l'endroit. Je crois qu'on peut essayer de convaincre les gens en parlant, mais on convainc les gens en faisant.